Bonjour les amis. Je dis souvent qu'un enfant de 10 ans peut apprendre ma méthode de scalping. Alors ça, ça en fait rire certains, mais je vous assure, je l'ai testé avec mon petit-fils. Il suffit d'expliquer à la personne que quand certains indicateurs sont positionnés dans certaines positions, eh bien vous avez une convergence de signaux qui vous disent que le marché va aller dans un sens et vous avez une probabilité de réussite de l'ordre de, je vais dire, 99%. Donc si un enfant de 10 ans peut comprendre ça, je pense que vous aussi vous pouvez comprendre ça. Très souvent, les personnes qui ont fait euh, beaucoup d'études ont du mal à arriver à avoir des bons résultats en trading. C'est assez paradoxal, mais c'est souvent le cas parce que les gens vont, vont se prendre la tête, vont chercher à comprendre des choses qu'il est inutile de comprendre. Ce n'est pas la peine de faire des études pour devenir un bon trader, la preuve en est c'est qu'on peut enseigner le trading à n'importe qui, euh, diplôme ou pas diplôme ça n'a aucune importance et qu'un jeune enfant peut très bien comprendre, vous lui, dites, vous lui montrez sur un graphique tu vois, quand ce signal est comme ça et eh bien tu vends, quand ce signal est comme ça tu achètes et ça fonctionne très bien. Donc ne vous posez pas la question de savoir si vous avez les compétences, pour, euh, devenir un bon trader, les compétences ça peut s'acquérir. Alors certains disent qu'on ne sait pas transmettre euh, euh, un savoir en trading. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que bon, vous avez si vous prenez l'exemple des footballeurs, je connais bien le domaine du football, c'est sûr que euh, vous n'allez pas devenir un Zidane parce que Zidane avait euh, sa propre manière euh, de jouer au football, vous n'allez pas devenir un Messi parce que Messi a sa propre. Euh, manière de, de, de jouer au football, par contre vous pouvez très bien vous inspirer de certains mouvements qu'ils font. Donc euh, là, à ce moment-là, vous deviendrez un bon joueur de football parce que vous allez suivre des exemples de, de bons joueurs de football. C'est la même chose avec des bons traders, si vous apprenez, euh, à, si vous apprenez de bons traders, et eh bien vous aurez de très bons résultats également, donc il faut suivre des formations données par euh, des bons traders et à ce moment-là vous verrez que vous progresserez euh, réellement. Donc c'est très important euh, de savoir qu'il ne faut pas de diplôme, qu'un enfant de 10 ans peut apprendre à, à faire du trading et que c'est très simple, donc euh, l'analyse graphique est quelque chose de très simple. Le tout bien sûr est de ne pas trop se prendre la tête et ne pas s'obstiner parce que si le marché ne va pas dans le sens que, que vous pensiez euh, euh, qu'il allait, qu allait prendre et eh bien coupez votre position, coupez-la rapidement et euh, prenez rapidement vos gains également parce que si vous regardez les graphiques, regardez donc euh, je suppose que vous avez déjà ouvert une plateforme de trading, vous avez déjà vu des marchés, si vous allez sur euh, des unités de temps longues, ben, vous voyez qu'il y a des longs mouvements, par contre lorsque vous descendez euh, sur des unités de temps plus courtes que ce soit une semaine, un jour, puis 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, là vous voyez que le marché il part dans tous les sens. Vous avez bien des tendances mais en général ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez l'opportunité de prendre des petits gains rapidement, enfin petits gains ça dépend bien sûr de l'effet de levier que vous prenez, du capital que vous avez, mais euh, je peux vous dire que je connais des traders euh, qui gagnent euh, des grosses sommes d'argent tous les jours parce qu'ils ont une méthode de scalping vraiment efficace et euh, qui trade avec euh, du volume parce qu'ils ont de l'expérience. Donc avec le temps, vous pourrez acquérir de l'expérience et vous pourrez euh, gagner euh, peut-être 100, 200, euh, voire 1000 euros sur un trade. Il faut bien vous dire que lorsque vous voyez les marchés qui bougent comme ça, ce sont des traders qui, euh, qui mettent le paquet. <rire> Je peux vous dire que faire bouger un marché comme, comme le DAX eh bien euh, ils y vont et si vous voyez le marché monte, le marché descend, le marché monte, le marché descend, ça veut dire qu'ils ouvrent une position et qu'ils la coupent rapidement. Donc euh, ils font du scalping, regardez un marché comme le DAX, à quelle vitesse ça bouge, euh, allez voir sur la plateforme ProRealTime en, en tic à quelle vitesse ça bouge, vous avez les algorithmes mais vous avez aussi des, des traders qui font ça manuellement et qui gagnent énormément d'argent en jouant des, des, des sommes inimaginables que vous et moi on ne peut pas imaginer. Mais euh, bien sûr euh, on peut gagner énormément d'argent euh, à très court terme, même avec un tick, deux tics de gains on, on, on peut gagner euh, des sommes, des jolies sommes et faire des séries de trades euh, très importantes. Donc si vous choisissez le scalping, ce que je vous conseille, euh, vous pouvez euh, faire des séries de trades euh, sans perte euh, de nombreuses journées. Donc vous avez un taux de réussite beaucoup plus important si vous faites du scalping. Donc cherchez sur internet, vous verrez que ceux qui font du scalping vous, vous le confirmerez. Benoît Rousseau et d'autres, euh, vous pouvez voir euh, ses vidéos et ses trades, Il vous fait des, des séries euh, de gains incroyables. Donc, euh, lui aussi, il fait du scalping, bien sûr. Donc, euh, il y en a d'autres, hein? <rire> il n'y a pas que lui, mais je peux vous assurer que ceux qui font du scalping ont beaucoup des résultats bien meilleurs euh, que d'autres. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus. Donc, n'ayez pas de complexe. Si vous vous posez la question, est-ce que moi je peux devenir trader Oui, sans aucun problème. À partir du moment où vous suivez euh, des formations et je vous conseille de faire du scalping. Choisissez une formation au scalping que ce soit la mienne euh, ou une autre. Je vous conseille ma formation au scalping plus Ishimoku, vous avez un lien ici sous la vidéo et euh, ici sur la vidéo également. Donc c'est, je vous assure que depuis les années que je fais ça, euh, euh, c'est vraiment le scalping qui va vous donner le plus de résultats, le plus de satisfaction. Et c'est du court terme, euh, pas la peine euh, d'attendre des jours avant d'avoir des résultats. Non, là, dans, dans les minutes qui suivent, vous pouvez avoir des résultats euh, et euh, il faut suivre des formations, il faut apprendre. Parce que si vous voulez apprendre par vous-même, euh, apprendre gratuitement euh, avec ce que vous trouvez sur Internet, vous allez, euh, vous allez perdre votre temps et vous allez perdre beaucoup d'argent parce que vous allez être tenté d'essayer par vous-même sur de l'argent réel. Euh, je le sais, il hein, y, y a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui font ça tous les jours. Ils essayent, ils se disent « moi je vais essayer euh, par moi-même, je ne vais pas dépenser de l'argent dans une formation », ils se lancent et alors ils perdent, ils perdent, ils perdent, ce n'est pas possible. Euh, J'ai encore regardé une, une vidéo de, de Benoît Rousseau, une hein, de ses interviews, où il disait qu'il avait une journée, donc il avait, il avait, commencé par perdre 500 euros à la mi-journée et il a terminé la journée avec une perte de, de 25 000 euros. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est dit, moi je ne peux plus continuer comme ça et euh, je ne ferai que du scalping. Et si vous regardez comment il trade, il trade des très très très petites positions. Parfois il fait il fait une belle position, mais il a de l'expérience et il a commencé à gagner en faisant du scalping. Donc il a perdu pendant 10 ans en essayant de chercher par lui-même et en testant toutes sortes de choses. Et il a commencé à gagner et à devenir vraiment un bon trader à partir du moment où il a fait du scalping. Donc pensez à ça. Euh, moi, c'est juste un conseil euh, que, que je vous donne. Vous ne devez pas acheter forcément ma formation. Vous pouvez acheter une autre formation au scalping si vous en trouvez des bonnes. Mais euh, en tout cas, euh, orientez-vous sur le scalping, je pense que vous, vous serez d'accord avec moi une fois que vous aurez euh, testé ça et que vous aurez des résultats. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Euh, un pouce vers le haut, ça me, ferait, ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous la partagez, bien sûr, euh, je pense que ce sont des bons conseils qu'on peut donner à toute personne qui s'intéresse à la bourse et au trading. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube euh, si ce n'est pas encore fait. Donc, euh, j'ai de plus en plus d'abonnés. Donc, pendant cette période de confinement, j'en ai eu beaucoup plus encore. Donc, ça me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent euh, à la bourse. Et je vais essayer de continuer à vous donner euh, de bons conseils euh, gratuits dans ma chaîne YouTube et bien sûr euh, payants dans mes formations. Mais euh, j'ai de très bons retours euh, de mes étudiants. Donc, ça me fait plaisir. Ma formation 4.0 Scalping. 4.0 est enfin disponible, elle est dans, dans mes packs scalping et scalping plus Ishimoku, donc je pense que ça vaut la peine d'essayer ça si vous cherchez une bonne méthode. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.